Per per dança, dança, Donc le rebond qu'il y a dans les scottish rebond que j'appelle maintenant plutôt achoum pour bien faire le achoum comme ça. Il y a plusieurs façons de danser la scottish, ça peut donner donc U et du zé tres, achoum. U et du zé tres, achoum. U et U zé U et achoum. U et du zé tres, achoum. Ou si on le fait à la landaise, à la landusquette, à la landaise ça va donner ça. la Latchum est en premier. <mandez -tum> voilà. Dança, per perdance, per danza per